Les ultras de YouTube, je tente une game à 82 FOV pour la, la fin de game, avec un gameplay PlayStation, mais c'est pas si évident. Je sais pas comment vous faites pour jouer en 60... Euh, enfin, 60 FPS, plus 80 de FOV. Les gars, il faut un PC à tout prix. Des bisous. Moi, je pétais ma raquette, gros, mais il me disait bah, J'ai la chef, va bosser, paye-t'en une autre, gros <rire> ». Du coup, bah, forcément, hein. c'est pas pareil. Si t'éclates ta raquette et que derrière on t'en repaille, tu t'en bats les couilles, t'éclates raquette sur raquette sur raquette Vous misez sur le sous-sol, vous, chat Putain, chat, je crois que vous avez. Je suis pas sûr de moi, mais je suis quasiment sûr d'avoir vu quelqu'un passer là. Mes victoires, chat. Je les fais jamais tout seul. Parce que vous êtes toujours là avec moi. Quelque part. On te pisse dessus. Tu trouveras ça gouttu. Inculé. Inculé. Inculé. Alors, ça dit quoi Ça dit qu'il y a deux personnes ici actuellement. Probablement une sur le toit et une au premier étage. Fantastique, chat. Fantastique. C'est indécent ce que tu leur mets. Mmh. Écoute-moi, petit. Écoute-moi, gamin. Je vais te montrer comment est-ce qu'on rentre à l'intérieur. Be eh b modu euh, modu du 87. Ah, je me suis trop montré. Ah. Ah, ah, ah Il en est. Handale. Vous voulez, vous voulez une game à quoi chat Mais si vous voulez chat, je vous propose un truc. Alors.. Oh tiens Il y avait Jerem du 98 Qui était accoudé En net glitch à un muret Avec deux stuff et qui a quand même perdu son fight On lui dit quoi Jerem les gars Yannou yannou Chat on va faire une règle, je dois faire un 3-6 avant chaque kill. D'accord Quoi Mais. Mais Mais qui a fait ça Genre ça se fait trop. ça se fait trop pas de balancer juste un C4 ou. Ah peut-être y avait un... peut qu'ils avaient balancé un stuff par terre, machin, truc. Je vais J'ai la gueule d'un mec qui se fait tirer dans le dos. Alors, attendez, je prends mes classes avant d'effectuer de, ma, ma règle du 3-6 Mais juste, j'ai vraiment... Enfin, j'ai trop l'impression de lui avoir tiré correctement dans la tête Mais j'ai pas eu dû être bon En fait, c'est trop... Ces voitures, c'est incroyable Parce que tu vas pas te prendre de tête à travers Au pire, ça va te break shield Mais toi, tu peux prendre une information de ouf Quelqu'un qui joue correctement avec ce type de voiture, les gars C'est... Euh, God Tier. Ah 3-6 Oh putain 3-6 Par contre il est, il est super utile ce trophy, je, je m'en rends compte on, on va faire que, vous inquiétez pas les gars, on va, on va 3-6 on va, on va sucer à fond Le est à de la joue Tu sais qu'à ce qui paraît il y a quelqu'un juste là 3-6 C'est pas évident celui-là parce que oh, C'est sur ma gueule ça Mais c'est pas annoncé à tous les coups Qui lui a tiré dessus? Parce que je ne vois personne. C'est pas toi, quand même, qui lui a tiré dessus en étant ici. C est, c est, ce serait de la méchanceté, vraiment euh, de type vilain chat, tu vois. Bon. Nique ta mère. Francis. Hein. Il a cassé mon véhicule. Putain, ça va être un truc de ouf quand le véhicule va péter. Oh, je suis mort. Oh, ouais. Ça, c'est la Braine, les gars. J'ai reconnu. Ça, c'est la brenne où je me mange un doigt. Putain, je ne dois me manger un doigt. La calache Bon. <rire> On tchat, mais je me mangerai un doigt euh, à l'occasion. <rire> oh, alors là, AKMW MW Ouais. AK Modern Warfare, les gars. Ils sont monstrueux, les plats. Ah, de ouf, Tibbs. Hein. De ouf. Oh, chat. Il faut que je tilte ou est-ce que je suis mort Alors, déjà, il faut que j'aie le bruit des... Alors, il faut que je coupe le parachute, que j'appuie sur 1 et 2. Alors, je coupe le parachute, j'appuie sur 1 et 2. Je coupe le parachute, j'appuie sur, sur 1 et 2. Genre... Euh... En fait, je... En fait, là, comme vous pouvez le voir... Il a pas de bruit par rapport au... Ça veut dire que si j'atterris, il mais... y a 99% de chance que je meure. Parce que, en gros, je peux pas changer d'arme et tout là. Sérieux Évasion imminente oh J'ai trop, de... trop envie de faire une rencontre du coup avec le sol. C'est les règles Bah pourquoi Bah comme ça il faut juste que je retrouve Où est-ce que je me suis écrasé Et ça me fait une plaque gratuite Vous vous êtes vraiment des, des petits bourges Certains hein Vous voulez que je vous fasse un gameplay de, de, jeu, de joueur play Je suis à ça de mettre 90 de FOV, les gars. À ça. À qualité. Du coup, vous êtes à combien, les joueurs play Je suis un joueur play amélioré, les gars. J'ai 80,15. Ah, du coup... Ah, ouais. On est dedans, hein. C'est immersif. Hein. Alors, juste chat faut juste que je vous signale que voilà ok ok ah putain le joystick s'est bloqué fait chier ah merde ah il est il est grippé c'est pas grave et tu sais quand tu maîtrises pas beaucoup comme moi sur la play quand j' a... Cours Je <rire> suis accroché au sol. C'est si lent, les gars. C'est si lent. <rire> oh, oui Ah, je vais gerber. Non, je, je dois pas vomir. Il vient de passer derrière, là, ou c'est moi T'as peur du joueur bouclier play que je suis, ou quoi elle Unlucky. Il y, y a une autre perception de la distance en fait. Vous avez vu que les trucs retombent plus vite C'est tellement zoomé que tu ne te rends pas compte en fait à quel point les gens sont loin. <rire> Alors, Les gars, achetez Putain, achetez-vous des... Un PC, vous, a... vous allez kiffer l'expérience C'est pas possible de jouer sur play là. Ok Si je tire par cette fenêtre comme ça oh. Je suis dans l'arbre J'ai... Un intro m'a jamais, jamais paru aussi épais en ok on arrive en fin de game les gars j'ai l'impression que tous les joueurs ont leur manette plus ou moins déchargée ça va être à moi de faire la différence <rire> Il m'a attaqué pile au moment où j'étais sur l'autre Oh non <rire> Ah c'est dur les gars C'est dur wow. C'est vraiment dur GG quand même J'ai essayé les gars J'ai essayé Imagine, imagine 60 fps alors Ah non mais 60 fps pour peu que t'aies l'écran qui soit dégueu c'est oh Ah c'est dur les gars C'est une expérience Vraiment c'est un délire les gars C'est un délire